What Donc je vais la compte depuis tout à l'heure mais ça filmait pas. La Bonsoir. Je suis parti. c'était la guerre. Et bah savoir tout l'enregistrement parce que.. Parce que j'ai Je ne suis pas du tout tombé euh, Parce que.. J'ai disais quoi Bon, je vais arriver. Je... Bonsoir. Mais oui, Paf Paf. Paf. Je sais pas du tout si on Après, voilà. Hein. Une vidéo. Ouais. Le français, c'est trop oublié On la ville, Moment inutile. Ouais, bah, ça m'énerve énorme. Je faire Oh! Fallait que je chante. J'ai fait la l'acron en même temps. Du coup, j'ai. Je suis si vieux. J'étais si petit. J'étais si petit. Faut pas le faire. Je me suis la langue. Oh. Je suis en mode Vas-y à chaque fois il s'arrête comme euh, de mon j'ai ma vie je rien que perdu Je suis un fou en liberté, la Fucking oh, shit. Mais ta gueule Fonctionne T'as un problème hein Tu vas nuage Est-ce qu'on sent à l'arc C'est pas me plaît Est-ce qu'on sent l'énervement moi moi je disais Genre ça c'est quelqu'un que je n'aime pas. Je ne vise personne. Bah qu'on est non Petit saligo. Il faut sauver. Elle s'en fout complètement hein. Mais c'est pas grave. Moi j'ai fait le texte. Ça <rire> Alors je passe du japonais au portugais. Ce n'est pas normal. D'accord Je peux passer du français aussi Je suis en train de le faire. Yes So beautiful Kawakute Comment confondre le Japonais et l'Anglais I lost my words. Salut! Ça va pas, de... Nos réactions! <rire> Je sais pas. Mais on, euh, fout, arrête pas ça. Ça tout... Quoi? Amis? Hein? De quoi? Ça fait peur quand j'ai des dreads? Faisons de, de plus pour le mettre! Bim! Bim! Wata Plutôt ça Salut 2.4 Voilà, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas C'est trop bien. Car, ne tombe pas. Mais moi je me fais chier moi-même, donc je vois pas pourquoi je vous en prie Moi que vous ayez arrêté la vidéo, ok, je parle pour rien. Ce rien qui est, est fort possible. Me Alors, Bonsoir. Dis bonjour. Je n'ai hein pas mon accordéon parce qu'il a la CV. Et du coup, je peux rien faire, donc j'ai beaucoup de temps à parler avec vous. Au revoir. Je suis un fou en liberté. Un solitaire.